Bonjour à tous, merci de votre présence pour notre webinar sur la digitalisation en réponse à la crise. Euh, on a deux petites minutes de retard, je me permets de vous patienter encore 30 secondes, pas plus, le temps que tout le monde se connecte, et puis, et puis on sera disponible pour vous. Euh, en attendant, je vous donne juste le, le déroulé un petit peu de, de ce webinar. Donc on va dérouler des slides pour vous, pour vous présenter euh, tout ce qu'on a à vous dire aujourd'hui. Euh, il y a un onglet chat sur la droite, pour nous parler. Si, par exemple, là, vous avez du mal à m'entendre, si euh, la caméra fonctionne pas bien, si vous avez des soucis, passez par le chat. D'ailleurs, euh, si vous pouvez mettre un petit message, si ça fonctionne bien, ce serait parfait. Et si vous avez des questions pour nous, euh, n'hésitez pas à passer par l'onglet « Questions » qui est juste à droite, euh, qui va vous permettre de poser les questions. Nous, on va les, les condenser et les récupérer à la fin. On va passer 10 minutes avec vous, s'il le faut, pour répondre à toutes vos questions. Et si, au, au, pendant le déroulé de notre webinaire, il y a une question qui tombe ben, pile au bon moment et qui peut intéresser tout le monde, eh ben, on, on y répondra tout de suite. Donc a priori ça a l'air de euh, fonctionner. Euh, J'ai déjà des bonjours. Bonjour à tous. Donc si ça fonctionne, c'est parfait. Tout va bien. Tout va bien. Le son est parfait. Génial. Mais écoutez, je ne peux pas attendre plus longtemps. Euh, on démarre. En... Donc, comme je vous dis, on va parler à euh, la On va parler en fait de retard de paiement. Donc je vais commencer par présenter Anthony, sérieux marketing euh, chez celle-ci, et je suis accompagné de Boris. Bonjour, euh, Boris, je travaille chez GoCardless, du coup, ravi d'être avec vous pour euh, ce webinaire aujourd'hui. Euh, moi, je fais partie de l'équipe euh, euh, paiement chez GoCardless, euh, donc je vous présenterai un petit peu, un petit peu après ce qu'on fait pour euh, que vous puissiez mieux comprendre. Parfait, je vais commencer par vous présenter qui on est chez celle-ci, si jamais vous ne nous connaissez pas. Euh, très rapidement, hein, ce n'est pas, pas le sujet de ce webinaire aujourd'hui, donc on va faire vraiment rapide euh, sur nos solutions propres. Donc celle-ci, on est une start-up euh, fondée à La Rochelle par Frédéric Coulet et Alain Mébelec il y a maintenant euh, plus de dix ans. Euh, celle-ci, c'est 4500 clients, c'est 19 000 utilisateurs euh, pour une solution SaaS qui vous propose euh, du CRM, de la facturation et de la comptabilité made in France. Euh, c'est créé, développé, vendu à La Rochelle. En termes de fonctionnalité, euh, ces trois outils chez celle-ci, comme je vous le disais, un outil CRM euh, où vous allez pouvoir prospecter, vous allez pouvoir avoir des visions, de pipelines, créer autant de pipelines que vous voulez, utiliser de la signature électronique. Euh, un outil de facturation qui va vous permettre de créer des devis rapidement, de les transformer en factures, euh, de gérer des abonnements par exemple, des multi-échéances et de relancer euh, facilement vos clients. Et un outil de comptabilité avec euh, par exemple le rapprochement bancaire qui vous permet d'avoir euh, directement dans votre interface celle-ci, vos comptes bancaires. Alors, c'est beaucoup plus de fonctionnalités que ça. Euh, je vous laisse venir sur notre site Internet si vous voulez euh, creuser un petit peu par rapport à notre solution. Je te laisse te présenter GoCardless. Oui, bien sûr. Euh, alors, donc, nous, GoCardless, euh, on est partenaire de celle-ci depuis un bon moment et on aime beaucoup celle-ci parce que c'était notre premier partenaire local en France. Euh, donc, on a une bonne relation avec eux. Et euh, GoCardless, finalement, on est un, un établissement de paiement spécialisé dans le prélèvement automatique. Et aujourd'hui, on est le premier réseau mondial de paiement banque à banque en quelques chiffres on est un peu plus de 400 employés répartis dans 5 bureaux donc Londres étant toujours notre, notre siège on est une entreprise britannique à la base mais on a un bureau alors on travaille sur le marché français depuis un peu plus de 4 ans maintenant avec un bureau à Paris depuis 2 ans et demi et aujourd'hui, on accompagne de, de, de nombreux clients sur différents secteurs d'activité, sur toutes les problématiques liées au paiement récurrent, que ce soit euh, et bien finalement une salle de sport qui veut se faire payer de ses abonnés, un fournisseur télécom ou un fournisseur d'énergie, ou une entreprise plutôt sas qui, qui fait des formules, ou des prestataires dans le pneu par exemple. Euh, donc voilà, un peu tous les secteurs d'activité à partir du moment où il y a du paiement récurrent, généralement GoCardless a de la valeur ajoutée. Euh, donc voilà, est-ce que Anthony tu veux peut-être en, en dire un peu plus Alors, on est là oui. pour euh, parler d'une étude qu'on a menée avec YouGov est-ce que tu veux en dire un peu plus sur le périmètre de ouais. cette étude peut-être Ouais, exactement. Je confirme, on aime beaucoup travailler avec GoCard là, la Saint-Boris. Euh, <rire> pour, pour ce qui est du contexte, c'est important de vous donner le contexte de ce webinaire aujourd'hui. Euh, on a l'habitude de, de faire des webinaires, et celle-ci avec nos partenaires, euh, pour vous expliquer et pour vous donner les clés de la digitalisation pour que euh, bah, vous puissiez gérer plus facilement euh, votre société. Nous, l'idée de base, ça a été les retards de paiement. On s'est rendu compte en parlant à nos clients, à nos prospects. Euh, et même nous, en tant qu'entrepreneurs, on s'est rendu compte que les retards de paiement, c'était euh, presque une fatalité pour toute entreprise. Donc on a décidé, euh, avec GoCardless, de mener une étude, une étude qui a été menée par YouGov, euh, qui a été menée en deux parties. La première partie, ça a été 200 salariés de TPE, PME, euh, qui ont été interrogés. C'est euh, des employés qui travaillent dans la finance et la comptabilité. Donc interrogés par YouGov euh, sur, une, sur une masse importante de questions. Mais il y a eu un deuxième point. Ce point-là, il a été fait en février, euh, précisément du 1er au 10 février. Euh, comme tout le monde le sait, on a eu une crise sanitaire qui s'est euh, ajoutée à tout ça. Euh, donc, on a voulu pousser euh, cette étude un peu plus loin et on a réinterrogé 204 euh, personnes euh, par rapport à cette crise pour ajuster nos chiffres et voir comment ils avaient évolué par rapport à cette crise. Donc, c'est euh, de cette étude... Euh, que découle ce webinaire aujourd'hui Et cette étude découle de la volonté euh, qu'on a eue avec GoCardless de dire, OK, bah, il faut trouver euh, des, des solutions pour nos clients, pour nos prospects, euh, il faut leur expliquer comment améliorer leurs délai de paiement et comment être payé tout simplement. Sur cette étude, il y, a, il y a beaucoup de questions qui ont été posées aux, aux personnes interrogées euh, pour avoir leur avis, leur impact au quotidien, chez eux, enfin, ce qu'ils ont pu réellement constater sur la partie délai de paiement. Euh, et l'une des, des, des premières informations qui ressort, euh, c'est donc l'impact pour l'activité, euh, finalement, de ces personnes interrogées. Et il ressort qu'en fait, 4 PME sur 10 ont déjà été mises en péril suite à un retard, enfin des retards de paiement, du coup, pas un seul, mais suite à des retards de paiement. Ce qui fait que voilà, 40% des entreprises, des PME françaises aujourd'hui, euh, ont déjà été mises en péril juste à cause des retards de paiement. Ouais, il faut savoir que sur cette infographie, euh, cette étude du Gov qu'on a, qu a demandé, les chiffres sont assez impressionnants. Euh, là, on parle vraiment d'avoir été mis en péril euh, 4 sur 10. Voilà, C'est un premier chiffre qui, qui met tout de suite euh, en condition. Euh, on passe ensuite euh, aux chiffres qui ont été ressortis par rapport euh, aux impayés et on se rend compte qu'en fait, depuis l'année dernière, ça a beaucoup évolué. En fait, l'accélération de la digitalisation de l'année dernière euh, sur toute forme d'entreprise euh, a amélioré les choses très grandement. Il reste beaucoup de chemin à parcourir, on en est conscient, c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait cette piqûre de rappel, euh, mais les chiffres sont déjà, euh, on va dire, beaucoup plus euh, intéressants que l'année dernière et, et nous, nous, nous donnent un avenir beaucoup plus rayonnant par rapport à ça. C'est un point très intéressant. Alors, sur, sur cette slide-là, je vais répondre un peu de, du côté de GoCardless qu'on voit, nous, au quotidien pour illustrer ça. Mais dans l'étude YouGov, finalement, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui digitalisent leurs process pour réduire ce risque qu'elle y ait d'une part au retard dans un premier temps et puis aux impayés dans un second temps. Une PME française sur deux a constaté une hausse des retards et des impayés sur les cinq dernières années. C'est des discussions qu'on a souvent chez GoCardless avec nos clients, nos prospects. Et il y a pas mal d'explications qui peuvent être liées à ça derrière. Typiquement, ça peut être dans l'offre le, le, de moyens de paiement que, que vous proposez à vos clients finalement. Si vous ne proposez que du chèque à vos clients, on peut être quasi certain que vous aurez des retards plus importants que si vous ne proposez que du prélèvement par exemple. Donc ça c'est une explication qu'on a euh, régulièrement de notre côté, mais effectivement le chiffre est, est assez impressionnant, le fait d'avoir une entreprise sur deux, une PME sur deux en France qui a vu euh, une hausse des délais de paiement sur les cinq dernières années. Complètement. Pour appuyer un peu ce que tu dis, nous on se rend compte aussi, j'ai passé beaucoup de temps moi en téléphone avec nos, nos clients et nos prospects chez celle-ci euh, sur, la, sur la partie euh, CSM, accompagnement client, et on se rend compte qu'ils ont subi euh, et ils ont vu cette hausse des délais de paiement euh, de façon assez importante. Euh, nous on l'a vu aussi hein, en tant que, en tant que euh, on vend une solution SaaS, donc on se rend bien compte aussi que euh, les personnes en face de nous euh, ont des délais de paiement qui justifient qu'ils retardent eux aussi les paiements de leurs fournisseurs. Enfin, C'est un peu euh, un engrenage un peu fou qui vous emmène dans un cercle euh, qui est euh, assez dangereux pour les entreprises. Et c'est vrai que ça s'est beaucoup développé ces cinq dernières années. Euh, évidemment, euh, comme je le disais en préambule, euh, cette, cette crise sanitaire euh, qui est arrivée ces derniers mois n'a fait qu'accentuer euh, cet effet euh, les retards de paiement se sont bien sûr augmentés, et là on parle de retard de paiement et pas de défaut de paiement, parce que c'est vrai que la plupart vont déboucher en plus sur des défauts de paiement. Euh, voilà, Vous l'avez tous ressenti, tout, 48% répondent euh, à avoir constaté une augmentation des délais de paiement. Ça paraît évident, mais c'est intéressant de voir ce chiffre, euh, parce que on, voilà, on n'est pas à l'abri que ce genre de choses puisse se reproduire, et surtout, il faut s'en prémunir. Euh, voilà, il faut être à l'abri de ce genre de situation qui peut, déjà que vous êtes dans une situation compliquée, qui peut encore allonger vos délais de paiement. On, on l'a vu, pour faire le lien un petit peu avec les, les, les informations précédentes, pardon, mais il y a 4 entreprises sur 10 qui ont été mises en péril à cause de euh, retard de paiement. Euh, tout à l'heure, on expliquait, on disait qu'il y en avait une sur deux qui avait constaté une hausse de ces délais de paiement. Et ce qui est intéressant de voir dans ce qui ressort de cette étude, finalement, c'est que euh, parmi les interrogés, plus de la moitié, de, la moitié de ces, des personnes interrogées finalement ne veulent pas en rester là. Euh, C'est pas une fin en soi. Elles veulent aller beaucoup plus loin et, et servir de la digitalisation finalement pour lutter contre eux, ces retards de paiement, ces impayés. Et dans les personnes, euh, dans les, les 400 personnes qui ont été interrogées dans le cadre de cette étude YouGov, il y en a plus de la moitié qui euh, prévoit à court terme d'adopter le paiement comptant, le prélèvement, justement pour S'assurer d'avoir le paiement en temps et en heure et de ne plus subir finalement de retard de paiement, de risque d'impayé ou du moins de le limiter au maximum. Euh, donc voilà pour cette, cette partie-là. Ça nous emmène en fait naturellement sur cette slide euh, qui, qui nous montre qu'en fait euh, la digitalisation euh, c'est dans l'air du temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui 7 PME sur 10 sont équipés d'un logiciel de facturation. Euh, c'est Aujourd'hui, ça doit être l'évidence. Ça doit être le premier point de digitalisation. Là, on vient de vous dérouler sur nos slides euh, bah, les problématiques. Euh, on, on, nous, on les connaissait, on n'avait pas les chiffres, on les a demandés. Aujourd'hui, on peut montrer ces chiffres euh, au reste du monde, mais euh, on, on avait conscience en fait de ces chiffres. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, le tout premier point de digitalisation, ça va être votre outil de facturation. C'est ce qui va vous permettre euh, de proposer des moyens de paiement. C'est ce qui va vous permettre d'être payé plus rapidement. Euh, ce qui va vous permettre d'être plus rapide et plus réactif. Donc, ça a accéléré, comme je vous le disais l'année dernière, la digitalisation en général. Là, on va parler vraiment de digitalisation, facturation et paiement. Et c'est maintenant en fait, qu'on va vous donner nos astuces à nous, les fonctionnalités pour vous permettre en fait, d'être payé en temps et en heure et d'arrêter de, de subir ces retards de paiement à rallonge. Oui, bien sûr. Et l'idée, du coup, sur cette partie-là, c'est de, de répondre à des enjeux qui sont... Qui sont, qui sont importants finalement, euh, mais il y a une statistique. Alors, c'est pas sur cette étude-là qu'on l'a eue c'était sur une étude qu'on a faite euh, il y a un peu plus d'un an maintenant. Mais en France, on a une entreprise, une PME, qui meurt toutes les 33 minutes en raison de problèmes de trésorerie. Moi, je, trouve, je, je trouve que ce chiffre est particulièrement hallucinant. C'est que 33 minutes. Là, on va faire un webinaire. Il y aura le temps de ce webinaire, une entreprise qui sera morte à cause de, de, de, de retard de paiement, de problèmes de trésorerie. Ce qui est hyper important. Et, et, et ça s'explique par de nombreux, de nombreux facteurs, je dirais. Euh, mais l'un des principaux, finalement, c'est que toute la gestion administrative liée euh, à la facturation, au paiement, au suivi des paiements, aux relances, c'est quelque chose qui est énorme en France. C'est 8% du temps d'une PME. Ça veut dire que sur tous les salariés d'une PME, on prend le temps total, il y a 8% de, de ce temps, finalement, qui est consacré à émettre des factures, émettre des paiements, relancer des clients, qui n'ont pas payé, euh, ça joue sur euh, la relation client euh, et en fait ça vous prive d'un temps que vous pourriez consacrer à des tâches qui ont une plus forte valeur ajoutée. Chez GoCardless, ça fait 4 ans que chez GoCardless, j'ai encore rencontré personne pour la partie prélèvement en tout cas personne qui avait une passion indéfinie pour l'export de fichiers XML, la soumission des prélèvements sur l'interface de sa banque ou une interface X ou Y, peu importe, mais le suivi à mettre à jour son logiciel etc. Et et cet enjeu, il est vraiment important et c'est ce à quoi on, on s'attaque finalement avec celle-ci, c'est de se dire bah, qu'on va essayer de digitaliser. Alors, c'est sur la slide suivante du coup, euh, un premier élément de réponse, mais c'est qu'en en digitalisant, en dématérialisant vos process en interne, vous allez pouvoir sécuriser votre facturation et vos paiements. Euh, celle-ci qui est une solution particulièrement géniale euh, pour la partie facturation ils sont allés au maximum de ce qu'ils pouvaient faire mais ils ne peuvent pas faire de paiement ils ne peuvent pas faire ce que fait finalement. et c'est pour ça qu'on est partenaire c'est que nous on ne sait pas gérer la facturation ils ne savent pas gérer le paiement donc on s'est alliés pour que finalement vous puissiez mettre en place des mandats de prélèvement automatiquement que ça remonte dans celle-ci que euh, automatiquement à l'émission d'une facture les prélèvements soient déclenchés que les informations remontent euh, dans votre compte celle-ci mais l'idée c'est finalement quoi c'est que en abolissant le plus possible les tâches administratives manuelles pour l'émission des factures, vous allez les émettre beaucoup plus rapidement. En proposant différents moyens de paiement, comme le prélèvement, vous allez vous assurer des délais de paiement qui sont maîtrisés, que vous maîtrisez. Automatiser les échéances quand vous payez en plusieurs fois ou mensuellement, etc., etc., et simplifier toute la partie suivi et relance des payeurs récalcitrants, alors par récalcitrant, je changerais un peu le terme, c'est qu'il y en a beaucoup parfois euh, qui ne qui, qui, qui, qui sont pas là pour frauder, pour tirer les délais ou quoi que ce soit, mais qui oublient d'envoyer un chèque, de faire un virement, ça joue sur une journée ou deux, mais finalement, quand on a beaucoup de clients, ça peut avoir un impact très important comme on l'a vu un petit peu un petit peu avant. Quoi. Oui, complètement. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que cette slide aujourd'hui, ce qu'elle nous dit, c'est euh, on vous fait gagner du temps. Euh, il vous faut gagner du temps grâce à la digitalisation sur euh, les factures, le moment où vous allez les, les créer, les éditer, les envoyer, euh, vérifier qu'elles aient bien été reçues, tout ça, c'est une perte de temps énorme, comme le disait Boris. Il faut gagner du temps là-dessus. La digitalisation, un outil de facturation, va vous faire gagner du temps. Proposer différents moyens de paiement, c'est une évidence. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup du prélèvement, parce que c'est hyper sécurisant. Il faut proposer un éventail euh, de moyens de paiement. C'est comme ça que vous allez pouvoir récupérer le paiement le plus rapidement possible. Euh, ne pas obliger, vous le savez, si vous faites de la vente, euh, on ne part pas de, de tout à rien. L'entonnoir, il faut qu'il soit progressif. Et là, c'est le cas. Euh, pour automatiser les échéances, c'est ce, ce que nous disait Boris. Là, on est vraiment sur du, du prélèvement. Si on peut automatiser un prélèvement, si vous vendez, par exemple, un service récurrent sur 24 mois, imaginez le temps gagné sur 24 mois si tout est automatisé dès la première facture. C'est juste énorme et monstrueux, aujourd'hui, le euh, ce modèle économique de facturation au mois euh, d'abonnement euh, c'est répandu, tout le monde l'utilise, enfin tout le monde j'exagère forcément un peu, mais beaucoup de gens l'utilisent, euh, et aujourd'hui c'est un temps énorme que vous passez ou que vous faites passer à vos équipes sur ce type de, de tâches. Euh, il faut l'automatiser, il vous faut une solution qui l'automatise, donc ça, ça fait partie des fonctionnalités obligatoires. Et suivre et relancer les, les payeurs récalcitrants, euh, c'est ce que nous disait aussi Boris. C'est évident que là, vous allez perdre du temps euh, à, à les suivre, à les relancer. Il faut que ce soit automatisé. Et dans l'idéal, il ne faut pas qu'il y ait besoin de le faire parce qu'ils ont payé en temps et en heure. Il y a quelques temps, sur cette partie des, des, des payeurs récalcitrants, j'avais une discussion avec, euh, avec un de nos clients qui disait qu'il euh, imposait le prélèvement à tous ses clients parce que pour lui, c'est gage de sécurité, de délai de paiement, mais que lui demandait à tous ses fournisseurs de payer en chèque, et il me l'a avoué en me disant, le chèque, je m'en sers comme une solution de microcrédit, en fait. Ouais. Et donc, je trouve ça assez marrant dans l'esprit, et ça fait exactement partie du, du payeur récalcitrant qu'on a ici. quoi. Ouais, complètement. Il faut proposer à, à ses fournisseurs GoCardless. <rire> euh, C'est ça. Je, je passe sur les fonctionnalités indispensables, ça veut dire que demain vous dites, ok, Anthony et Boris ils ont raison, on doit s'équiper d'une solution, on doit se digitaliser euh, on va passer par la facturation la facturation, il vous faut euh, ces fonctionnalités-là, c'est celles-ci qui vont vous faire gagner du temps, euh, faire gagner de la productivité et vous permettre de passer du temps à ce que vous voulez vraiment faire, faire du business, euh, et faire développer votre entreprise, faire du marketing, peu importe, mais euh, passer du temps, par exemple, à créer des documents, ça n'intéresse personne. Donc, vous allez en fait avoir des modèles de documents. Ça, c'est un modèle, vous le créez une fois dans votre solution de facturation, vous pouvez le récupérer autant que vous voulez, n'importe qui dans votre société peut le récupérer et le rééditer à volonté. Transformation d'un devis en une facture, c'est aussi une évidence. Je ne vais pas retaper une facture, recréer une facture alors que j'ai déjà mon devis, je vais juste le transformer. Signature électronique, ça fait partie de ce que moi j'appelle la sécurité. Euh, pas seulement, parce que c'est très intéressant d'envoyer une signature électronique où j'ai deux clics à faire et j'ai validé un contrat, un devis, peu importe, plutôt que de recevoir un mail que je vais euh, imprimer, que je vais euh, signer, tamponner, rescanner et vous renvoyer, c'est un temps fou, euh, en espérant que le scan fonctionne. Si vous êtes comme moi, il ne fonctionnera jamais. Donc, euh, passez forcément à la signature électronique. Et en plus, c'est une vraie sécurité pour vous. Votre contrat, votre devis, il est signé, votre facture, elle est signée euh, par votre client. Et sur cette partie-là, on a aussi des discussions, nous, avec certains de nos clients qui, qui veulent proposer une, une expérience à leur client bien plus fluide que la normale. Admettons, demain, vous avez votre devis euh, ou votre facture, le devis, vous voulez le faire signer par votre client vous pouvez lui envoyer un email avec un PDF qui va devoir imprimer, signer, scanner, remettre en pièce jointe d'un email. Et d'un point de vue expérience client, c'est pas génial. Il perd, allez, ne serait-ce que dix minutes à faire ça, alors que via une signature électronique, c'est ce que tu disais euh, juste avant. En quelques secondes, quelques clics, c'est fait, et tout le monde gagne du temps finalement. Oui, clairement, personne n'a envie de, de, de rentrer dans ce schéma de d'impression, de scan, de signature. Enfin, C'est ce qu'il faut oublier. Euh, connexion native à des moyens de paiement, ça, c'est une évidence aussi, mais c'est important. Quand vous choisissez votre solution, il faut que les connexions aux différents moyens de paiement soient natives, que vous n'ayez pas besoin, vous, de créer des connexions ou d'envoyer sur une nouvelle page ou une nouvelle solution pour faire payer. Je vous envoie une facture, vous pouvez la payer directement euh, sur le document, directement programmer vos prélèvements, directement payer par carte bancaire. C'est super important. Paiement par prélèvement, on y vient, c'est aujourd'hui celui qui va vous sécuriser le plus, euh, sans aucun doute, ça veut dire que vous allez pouvoir prévoir vos prélèvements, les valider en amont, Enfin, voilà, c'est important qu'il y ait cette possibilité euh, dans votre solution de paiement. Automatisation de la récurrence de facturation, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je fais très vite, mais en, en l'occurrence, c'est un gain de temps énorme. Je vais choisir 24 échéances qui vont partir le premier lundi de chaque mois, par exemple, euh, à 9h du matin, chez telle personne, ça va se faire de façon totalement automatique, ça va aller chercher le bon document et l'envoyer à la bonne personne. Donc, c'est assez génial et évidemment, il faut le lier à de l'automatisation de paiement d'échéance. Et c'est là où... Euh, nous, on adore bosser avec GoCardless. Je vous envoie une facture sur 20 mois. Euh, vous me validez par GoCardless et les prélèvements qui sont. J'ai pratiquement pas besoin de regarder. Donc je gagne un temps fou. Et je sais que ma trésorerie, on parle beaucoup de trésorerie en ce moment. C'est le mot le plus important qu'on a entendu quasiment pendant, le, pendant le, le confinement, après le Covid bien sûr. Euh, et ça a été le point euh, qui a fait que des sociétés euh, ont survécu et qui d'autres n'ont pas survécu, parce qu'il faut avoir une bonne trésorerie. Pour avoir une bonne trésorerie, il faut savoir ce qui va tomber, à quel moment ça va tomber, et comment je vais être pour pouvoir, euh, au niveau de ma trésorerie pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Ben, L'outil de, de prélèvement, c'est un vrai outil, une vraie force pour vous dire « Ok, le prélèvement il est déjà programmé, je sais qu'il a déjà été validé, je l'aurai dans, euh, dans 25 jours, je sais où j'en serai. » Et si vous avez 30, 50, 100, 2000 clients qui sont sur ce mode euh, de prélèvement et de paiement par échéance, ben vous êtes tranquille en fait. Vous pouvez respirer, vous pouvez penser à autre chose. Et je finis par la relance automatique euh, suite au défauts de paiement. Ben oui, ça arrive. Euh, ça peut même arriver par rapport à un prélèvement. Et en l'occurrence, vous rentrez dans un schéma automatique de prise en charge de ce défaut de paiement. Donc, c'est pareil, c'est une notion importante. Posez la question quand vous allez choisir votre votre outil. Est-ce que ça existe Est-ce que c'est natif Ou est-ce que je vais être obligé de demander euh, à quelqu'un en interne de me prendre son téléphone dès qu'il y a un défaut de paiement pour pouvoir relancer, de taper un mail à la main enfin, C'est hyper fastidieux. Euh, c'est c'est pas comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Donc, voilà la, la masse de fonctionnalités indispensables euh, quand vous allez choisir votre outil euh, de facturation. J'ai mis plusieurs fois le mot prélèvement euh, dans, dans cette liste parce que pour moi, c'est primordial euh, et ça permet à Boris de faire la transition. Oui, exactement. Parce que t -t tous les points que tu as mentionnés précédemment sont tous intéressants, hyper intéressants. Et, et si on arrive à lier donc, le prélèvement, ce que tu as mentionné à trois reprises, euh, ça peut vraiment vous faciliter l'encaissement. Pourquoi Le premier point, c'est que, alors, c'est un terme anglo-saxon, je dirais, mais dans le monde du paiement, on différencie les paiements push des paiements pull. Le paiement push, c'est que c'est votre client qui choisit de vous pousser son paiement par un virement, par un chèque, ce genre de solution. Le paiement pool, finalement, c'est vous qui allez chercher l'argent. C'est vous qui allez tirer du coup les fonds. Via le prélèvement, c'est exactement ça. Vous mettez en place un mandat, donc votre, euh, votre client va vous donner une autorisation de prélèvement qui se fait en ligne, euh, donc il va rentrer quelques informations, c'est validé, sécurisé, ça respecte les normes européennes de, de sécurité à ce niveau-là. Et ensuite, c'est vous qui allez avoir la main sur les dates, les montants, les récurrences, euh, les motifs des prélèvements. Ce que, ce que tu disais juste, juste avant sur l'exemple d'une échéance pendant 24 mois, euh, c'est l'exemple parfait, c'est qu'en fait, le processus, il est intégralement automatisé, de la collecte de la facture au rapprochement bancaire. Pourquoi Parce qu'on met en place le mandat, finalement, seule démarche qu'on demande à notre client, et ensuite il est prélevé automatiquement, c'est lié au, à la facturation. Un bon exemple qu'on a ici, c'est qu'il euh, y a quelques temps, Firmin, qui est le fondateur de Payfit, je ne sais pas si, si tout le monde connaît Payfit, mais c'est une solution, c'est un outil SaaS euh, dans les RH qui fait des fiches de paie, de l'onboarding, etc. Euh, ils, ont, ils ont passé pas mal de temps à développer euh, leur logiciel, leur outil, et, et Firmin, qui a une bonne fibre commerciale, il est allé le vendre, son outil. Et après quelques, quelques semaines, quelques mois, il s'est aperçu qu'il vendait sa solution il la vendait pas mal d'ailleurs, euh, ça marchait plutôt bien, mais il n'y avait pas d'argent qui rentrait, parce qu'il ne s'était pas du tout intéressé aux moyens de paiement. Donc, il a passé plusieurs semaines à rappeler tous les clients et qu'il avait vendu en disant, bah, « Au fait, euh, tu ne m'as pas payé ma facture du mois dernier, puis ni celle d'avant, donc est-ce que tu peux me la payer, s'il te plaît ?» Et il les a relancés, il les a relancés. Il s'est aperçu qu'en fait, tout le temps de qu'il avait, il le consacrait à de la relance et non pas à de l'acquisition de nouveaux clients. À partir de ce moment-là, ils se sont dit, il faut qu'on trouve une solution intégrée dans notre logiciel de facturation. Ils ont choisi GoCardless, puisque techniquement, c'est parfaitement intégré chez eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chez PayFeed, peu importe la date, le montant, la récurrence d'une facture, que vous soyez prélevé, même date, même montant tous les mois, ou des montants différents, et c'est exactement la même chose dans celle-ci, que vos factures soient identiques tous les mois ou aient des échéances variables, ou peu importe, ça déclenche automatiquement un prélèvement. Et finalement, tout ce temps de relance, eh ben, vous allez pouvoir le gagner pour euh, faire des, des tâches qui ont de la valeur ajoutée, contrairement à, à la relance client, on est obligé de se faire payer, qui est pas forcément agréable, mais on va être en mesure de euh, de, de vous faire économiser du temps pour aller bah, chercher de nouveaux clients, développer de nouveaux projets, euh, vous concentrer sur euh, sur d'autres missions qui, qui sont un peu plus valorisantes que euh, relancer des paiements en retard, quoi, ou suivre des paiements en retard. Euh, et, et concrètement, comment ça fonctionne Alors, je l'ai mentionné un petit peu, mais sur la slide suivante, on va vraiment voir l'intégration dans vos procédures actuelles. Tout à l'heure je disais, celle-ci c'est un outil génial. Ils ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient euh, pour euh, avoir un CRM hyper euh, hyper hyper balèze quoi, hyper compétent. Euh, ils l'ont lié à de la facturation, à de la comptabilité, mais sur la partie paiement finalement il manquait une brique parce que bien évidemment ils ne peuvent pas s'intégrer avec toutes les banques du monde, avec tous les moyens de paiement du monde, etc. Donc ils ont choisi différents partenaires. On, on a été chanceux et on s'est bien trouvé parce que ils ont choisi CoCardless sur la sur la partie prélèvement. Mais l'idée d'utiliser GoCardless à travers un outil comme celle-ci, finalement, c'est de ne pas avoir deux interfaces, c'est tout centralisé dans celle-ci. Toutes les fonctionnalités GoCardless, finalement, elles vont remonter automatiquement dans celle-ci, ce qui fait que vous avez votre compte celle-ci, qui est bien paramétré, qui est très ergonomique, très bien fait, et vous allez vous concentrer uniquement dessus. Il n'y a pas de fichier à exporter, à envoyer à la banque, il n'y a pas de rapprochement à faire, tout est automatisé. Nous, on va remonter toutes les informations dans celle-ci pour que finalement, bah, tout soit lié chez vous, la facturation, CRM, euh, comptabilité. Sur, sur les canaux, tu, tu veux peut-être en parler un petit peu ou, ou passer C'est plus oui, de votre côté, côté que, que chez nous mais... ouais, concrètement, ces canaux sortent un peu du, du, du schéma de ce qu'on est en train de vous expliquer aujourd'hui. Ça va un peu plus loin dans la digitalisation, mais euh, on, on, on peut également l'amener parce que c'est important d'étendre la digitalisation. Euh, ces canaux, ils viennent s'intégrer forcément dans votre workflow, dans le schéma de ce que vous allez faire tous les jours euh, pour digitaliser la téléphonie, le live chat, les emails, les SMS. C'est... C'est Aujourd'hui, ça fait partie de l'évidence de votre workflow euh, de digitalisation. Euh, on va dire que la première brique, c'est la facturation et le paiement. C'est évident, c'est ce qui va faire que votre société euh, va tenir, c'est ce qui va faire qu'elle va se développer. Et ensuite, on va rajouter des briques, on va rajouter le CRM pour aller chercher des nouveaux clients, pour prospecter, euh, et surtout pour automatiser cette prospection. Et puis au fur et à mesure, il va dire « Ok, bah, il nous faut aussi de la téléphonie. » La téléphonie, il faut aussi qu'on l'intègre à notre CRM, parce qu'il faut que ça communique ensemble, il faut qu'on ait qu'une seule interface, euh, il faut qu'on ait euh, un historique complet de nos clients dans notre CRM, c'est le but d'un CRM, euh, donc on va intégrer aussi la téléphonie. Le live chat, aujourd'hui, tout le monde en utilise, bah, c'est pareil, on va venir l'intégrer. Donc c'est important que euh, ce schéma, pour vous, il soit euh, bien établi euh, dans votre société, et au final, c'est pour que votre société s'en sorte mieux, mais aussi pour que l'expérience client, on en parlait tout à l'heure un peu avec Boris, mais l'expérience client est tellement importante pour rendre un client fidèle, satisfait, pour qu'ils reviennent, euh, pour qu'ils parlent de vous, euh, pour qu'ils pour qu'ils vous recommandent. Et ben, cette expérience client, euh, à partir du moment où je vais avoir envoyé mon devis, il va être beau, il va l'avoir reçu facilement, il va avoir pu, il va avoir pu le, le signer en deux clics. Euh, il m'a payé via GoCardless, donc c'était hyper simple, très ergonomique, tout dans celle-ci. Euh, quand il m'appelle au téléphone, je peux répondre directement sur mon ordi, que je sois à la maison, que je sois au bureau, euh, peu importe, tu peux travailler en mobilité. J'ai directement sa fiche client qui apparaît. Enfin, imaginez ce schéma et cette prise en charge, elle est juste parfaite. Donc euh, le client le sent et le ressent. Et ça, c'est ce on veut montrer. Oui. oui je, je me mets juste à la place de, de, des personnes qui nous écoutent là. Oui. On leur a donné le schéma, les informations, etc. Euh, les canaux, c'est super intéressant. Mais si tu si avais un conseil, je pense que c'est sur la slide d'après. Mais si tu avais un conseil sur euh, co comment on peut choisir ces outils, quels outils choisir et comment, qu'est-ce qui est important dans le critère de décision typiquement? Complètement, on va regarder ensemble. Euh, en fait, il y a des règles quand on va chercher un outil. Donc, C'est vrai pour un outil de facturation, c'est vrai aussi pour un outil de téléphonie, par exemple. Euh, la première règle, c'est les fonctionnalités dont vous avez besoin. Vous allez pouvoir les lister assez simplement en fait, en parlant avec vos équipes ou en vous disant, ok, qu'est-ce que je fais tous les jours euh, et que j'ai besoin de retrouver dans un outil. Alors, ce sera euh, beaucoup mieux étudié. vous l'utiliserez beaucoup plus simplement. Mais les fonctionnalités, fondamentalement, les fonctionnalités de, de base restent les mêmes. Simplicité de, de mise en place et d'utilisation, ça c'est important pour que ce soit euh, utilisé par tous. Ça veut dire que demain, vous, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes hyper digital et vous êtes convaincu par ce qu'on dit aujourd'hui, vous allez vouloir mettre des outils dans votre société. Sauf que s'ils ne sont pas simples, s'ils ne sont pas ergonomiques, euh, s'ils ne sont pas super faciles utiliser, à, à utiliser et qu'il faut, faut être né avec un ordinateur dans les mains pour l'utiliser, eh ben personne ne va adhérer. Si vos équipes n'adhèrent pas, ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez taper du point sur la table, vous pouvez les insister, vous pouvez les obliger, ça décollera pas. Donc il faut vraiment que vous mettiez ça euh, euh, comme un, un, un point d'honneur au, de de, au moment de ce choix. L'interface intuitive, ça vient dans la, même, dans la même chose. Si vous avez une Unix qui, qui ne fonctionne pas, si vous avez une solution où vous devez chercher pendant trois minutes où sont les boutons, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ce soit intuitif. Interconnectivité des outils, euh, je l'ai mis en gras parce que c'est euh, un des points les plus importants euh, et c'est un point sur lequel nous, on insiste. Euh, celle-ci est GoCardless, il faut que vos outils fonctionnent ensemble. Vous ne pourrez pas trouver un outil qui fait tout. C'est pas possible. Si vous le trouvez, forcément, il fera euh, une couche supérieure de tout. Mais il n'ira pas en profondeur. Ça ne peut pas fonctionner. Ou alors, ou alors je ne l'ai jamais croisé, cette solution. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, celle-ci, ben, nous, on se nargue de, de vous proposer un CRM, de la facturation et de la compta. Euh, on, on est très, très bon là-dessus. Mais par contre, ben, la facturation, il a fallu qu'on se tourne euh, vers des acteurs majeurs. On s'est tourné vers GoCardless, on en est très heureux, mais on s'est dit okay, euh, -ce on « Ok, qu'est-ce qu'on fait On propose deux solutions, ça ne fonctionnera pas. » Donc, on fait euh, interagir nos deux solutions. Et aujourd'hui, quand vous êtes dans celle-ci, quand vous allez créer une récurrence de facturation, ben, vous avez juste un bouton à appuyer et vous utilisez en fait GoCardless, vous proposez GoCardless à vos clients. Et ça, c'est assez génial, parce que ça veut dire que on pourrait presque croire que GoCardless est une fonction dans celle-ci. Et, et, et c'est, je ne vais pas dire le minimum, parce qu'on a été très loin dans cette intégration avec, euh, avec GoCardless, mais il faut... Que ça communique. Il faut éviter la double saisie, il faut éviter de demander à vos clients d'aller sur plusieurs interfaces. On va encore une fois parler de, de parcours client. Euh, on va aller bichonner ces clients pour qu'ils nous aiment et pour qu'ils reviennent. Donc, on va leur donner les outils les plus simples possibles et surtout les plus clairs à suivre. Le coût, bien évidemment. Euh, le coût dépend de plusieurs choses. Ce n'est pas seulement un tarif sur un devis, c'est surtout un retour sur investissement. Qu'est-ce qu'on va vous proposer et à quel prix Qu'est-ce que ça va m'apporter Qu'est-ce que ça va me rapporter Et combien je vais dépenser pour l'avoir donc, ça, c'est hyper important de faire ce... Bon, en tant que chef d'entreprise, vous le savez très bien, mais j'enfonce je, je, un peu des portes ouvertes, mais c'est important de se dire, « Ok, euh, ça va me coûter, je ne sais pas, 5 000 euros, 6 000 euros ou 200 euros, peu importe. Euh, mais si ça me coûte ça, combien ça va me rapporter Combien je vais gagner de temps Mon temps, ben je, je sais le... le, le le compter en argent, euh, donc je sais ce que ça va me rapporter. Et, et, et pour le coup, avec des solutions comme les nôtres, euh, il y en a d'autres hein, bien sûr, mais avec des solutions comme les nôtres, vous pouvez tout de suite compter sur un, un, un fort retour sur investissement. Et ça, c'est très intéressant. On a, on a Parcours en client qui utilise celle-ci GoCardless, qui nous avait fait un témoignage justement pour illustrer ça. Mmh. Euh, c'est que donc avant, ils faisaient du paiement hors GoCardless, qui n'était pas lié à celle-ci. Donc, euh, ils géraient euh, leur facturation dans celle-ci, leur paiement ailleurs. Euh, et au moment où ils ont choisi GoCardless, GoCardless était plus cher que euh, leurs prestataire finalement, mais euh, avec le temps, en automatisant l'intégralité de, des process, ils ont gagné, alors ça, ça date de deux ans ce témoignage, un an et demi, deux ans je crois, ils gagnaient 10 heures par mois, et Parcours c'est une entreprise qui fait du soutien scolaire, euh, et donc 10 heures par mois à gagner, ça veut dire que c'est 10 heures en plus qu'ils peuvent passer à donner des cours finalement, à aider d'autres jeunes, en difficulté scolaire, et finalement, d'un point de vue euh, tarif pur et dur, on était un peu plus cher que leur acteur euh, précédent, d'un point de vue ROI, on était bien mieux que eux, finalement. Je peux même appuyer ça par notre propre témoignage à nous, évidemment, on utilise, nous, en interne les Solutions qu'on propose, euh, GoCardless, évidemment, avec un... Euh, Aujourd'hui, on vous propose des abonnements chez celle-ci, euh, donc, évidemment, on utilise GoCardless, et je peux vous dire que notre ADV, notre comptable, adore GoCardless, parce qu'ils ont gagné beaucoup de temps, euh, ils arrêtent de s'arracher les cheveux, donc c'est... C'est plutôt sympa en interne. <rire> euh, je continue avec la, la, la sécurité et l'accessibilité des données. Donc ça, c'est important aussi pour avoir une bonne visibilité euh, de, de ce que vous allez faire. Ça veut dire que accessibilité, ça, il faut que tout soit dans une même interface. Euh, chez celle-ci, par exemple, vous avez une timeline et vous pouvez retrouver tout ce qui a été fait sur une fiche client-donnée, euh, que ce soit l'envoi d'un mail, que ce soit une donnée de facturation, euh, que ce soit les contacts des clients. Peu importe, vous avez tout centralisé au même endroit. C'est super important parce que moi, par exemple, euh, qui va euh, euh, sur celle-ci pour voir par exemple le nom d'un client qui m'a contacté après un webinaire, bah, je vais pouvoir voir tous les échanges et tout ce qui s'est passé euh, dans sa vie celle-ci très rapidement. Donc c'est super, super important. La sécurité également, euh, de savoir où sont hébergées vos données, bah, c'est important. Il faut poser la question qu'ils soient hébergés en France, dans l'idéal. Euh, c'est une question importante à poser. Euh, Aujourd'hui, on ne va pas vous demander de les héberger chez vous. Donc il faut savoir tout simplement où sont hébergées vos données. Est-ce que je peux les récupérer euh, Est-ce que... Euh, euh, Est-ce qu'ils sont sécurisés Comment ils sont sécurisés Voilà, c'est une question que vous pouvez poser. Euh, vous aurez une réponse assez technique, mais vous pouvez voir en quelques clics sur Internet si ça répond à, à vos besoins. Voilà, sur comme vous voyez... oui. Ouais, pardon. Sur, non, sur cette question sécurité, du coup, euh, aujourd'hui, GoCardless fait du prélèvement sur différentes zones, notamment la zone CEPA. Euh, et en Europe, il y a un organisme qui s'appelle l'EPC, l'European Payment Council, qui fait les règles de la zone CEPA. C'est lui qui dit si euh, la mise en place d'un mandat euh, est correcte de cette manière ou pas, etc. Chez GoCardless, on a intégré finalement toutes ces règles, toutes ces données, qui font que euh, si demain, vous souhaitez utiliser une solution comme la nôtre, finalement, on est garant de toute cette sécurité. Euh, on va vous mettre à disposition des mandats en ligne, qui, des autorisations de prélèvement en ligne qui correspondent parfaitement à toutes les directives européennes. Euh, et donc, c'est aussi important, euh, plutôt que de le gérer par vous-même, finalement, parfois, de le faire avec GoCardless qui euh, est garant de cette partie-là pour vous, quoi. Je vais juste regarder rapidement les questions. On a deux questions, on va pouvoir y répondre très rapidement. Oui. Euh, J'ai Teddy qui pose une question par rapport à la digitalisation en France, euh, par rapport aux autres pays européens. Euh, alors, on n'a pas les chiffres à vous donner précisément. Je peux vous dire qu'on était assez en retard ces cinq dernières années en termes de digitalisation et que l'année dernière a été une grosse, grosse année digitale pour la France. Donc, on, on rattrape notre retard. Voilà, si mmh. c'est... Euh, si c'est un peu à savoir qui sera le premier, je ne pense pas que la France sera premier euh, dans, dans les deux, trois années qui suivent, mais, euh, mais on a vraiment, vraiment accéléré. Euh, je pense que Gauguinness peut le dire aussi, qui qu euh, pour le coup travaille en Angleterre, euh, travaille oui. beaucoup en Europe, euh, je pense que vous le remarquez aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est quelque chose qu'on remarque au quotidien, les Anglais ont, ont de l'avance sur nous, euh, je dirais, ils n'ont ils ont pas 20 ans d'avance sur nous, mais ils ont 3, 4 ans facilement d'avance euh, sur la partie digitalisation, technologique, etc. Ils sont peut-être un peu moins réfractaires que nous à adopter de nouvelles solutions. Ils font plus facilement confiance euh, et ils ont plus facilement une acquaintance pour tester les solutions. Un exemple tout bête, mais euh, il y a un peu plus de deux ans maintenant, j'étais à Londres, je suis allé prendre un café euh, avec mon responsable à l'époque. On est allé prendre un café dans le petit bar du coin et on a payé euh, sans contact sur un iPad directement. Et c'est quelque chose qu'à l'époque, moi je trouvais ça incroyable parce qu'on ne le voyait pas du tout en France et qui commence à arriver. Donc, on a un petit peu de retard, mais on y arrive. Après, on reste bien meilleur, pour nous rassurer, euh, bien meilleur que certains autres pays, euh, certains de nos voisins euh, un peu plus au sud, par exemple, ils ne sont pas au aussi avancés que nous dans la digitalisation. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, dans la présentation, on a encore du chemin à parcourir, ce qui est relativement rassurant, mais on n'est pas si mauvais que ça en France. Donc, euh, j'espère que ça répond à votre question, euh, Teddy. Euh, alors, il y en a une autre, je ne sais pas si tu veux répondre ou, ou tu veux que j'y réponde, Anthony, mais euh, c'est une bonne question d'un point de vue technique. L'intégration, celle-ci, GoCardless, est-ce que c'est compliqué ou pas? <rire> alors, c'est une question aussi simple que dans celle-ci. Non, c'est, en fait, il n'y a rien de plus simple, ça existe déjà. Donc, vous n'avez rien à faire, vous avez un compte chez nous, vous avez un compte chez GoCardless, euh, ce sera hyper intuitif. Vous allez pouvoir, en fait, tout simplement, Proposer un prélèvement à vos clients et sans euh, euh, devoir enregistrer votre client sur trois plateformes différentes, vous faites tout dans celle-ci et vous proposez un prélèvement. Imaginez pouvoir proposer votre prélèvement en un clic au moment où vous envoyez votre facture, hein, que ce soit une facture simple ou une facture récurrente, hein, vous pouvez le faire dans les deux cas, et en fait, vous, vous proposez tout simplement un prélèvement. Et ça répond, alors, est extrêmement simple, vous pouvez regarder sur euh, Marketplace, on explique un peu comment ça se passe, on a également euh, des articles, de fact qui peuvent vous montrer. Euh, moi, j'ai également fait une vidéo très bientôt euh, sur, sur cette intégration. Euh, encore une fois, on ne l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui parce qu'en fait, c'est déjà dans celle-ci, il euh, n'y a rien à faire. Ça apparaît quand vous faites votre facture, tout simplement. Euh, et ça nous emmène peut-être à l'autre question euh, oui. d'Olivier, où là, pour le coup, tu pourrais répondre. Ouais, c'est plus pour moi celle-ci. Ouais. Mais euh, le prélèvement permet-il de limiter les échecs de paiement C'est une bonne question, Olivier, merci. Euh, mais la réponse est évidemment oui. Euh, typiquement, euh, par rapport à du virement, du chèque, les échecs de paiement sont moins importants que sur du prélèvement à partir du moment où vous recevez un chèque ou recevez un virement. La question, si on compare avec le prélèvement, c'est un petit peu en amont, c'est que vous avez la main sur vos paiements là où vous ne l'avez pas sur du virement euh, ou du chèque. Mais pour comparer à d'autres moyens de paiement qui sont cousins du prélèvement, je dirais, prenons un exemple tout bête, mais la carte bancaire, le paiement par carte bancaire en ligne, on a des taux d'échec qui sont bien plus importants, 5 à 15% généralement sur euh, sur des solutions de cartes, 5% étant une, une solution particulièrement euh, efficace, là où sur du prélèvement, on est largement à moins de 5%. Euh, la raison est relativement simple finalement, mais euh, sur une carte de paiement, sur une carte bancaire, vous allez avoir une date d'expiration, des plafonds, des risques de perte, de vol, qui font que finalement, euh, un de vos clients qui vous paierait, euh, ben, reprenons ton exemple tout à l'heure, mais pendant 24 mois, le même montant tous les mois, on a de grandes chances que finalement le, le, le, le, son, son paiement échoue au bout d'un certain moment parce que sa carte aura expiré, etc. etc. Là où sur le prélèvement, on n'a pas de plafond, on n'a pas de date d'expiration, il euh, n'y a pas de risque de perte ou de vol d'un compte bancaire, donc on a un taux d'échec bien inférieur à ça. Euh, J'enchaîne en, parce qu'il y a une autre question qui vient à ce, ce moment-là, euh, pour dire y a-t-il des statistiques avec GoCardless Oui, on a des statistiques qu'on peut vous partager, n'hésitez pas à contacter notre équipe, on a mis euh, à la fin, on vous mettra, on vous renverra toutes nos coordonnées. Mais n'hésitez pas, les statistiques, on en a énormément chez GoCardless. On a plus de 55 000 clients euh, à travers le monde, principalement en Europe, mais à travers le monde, euh, on gère plus de 15 milliards de dollars par an. Donc oui, on a énormément de statistiques. Je pourrais vous en donner euh, beaucoup, beaucoup, mais typiquement, il vaut mieux qu'on prenne contact ensemble pour qu'on vous donne les statistiques qui correspondent à votre secteur d'activité, à votre problématique euh, et vos enjeux finalement. Oui, complètement. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à, à venir vers nous, hein, que ce soit chez celle-ci ou chez GoCardless, pour toutes vos questions. Là, on ça rentrerait un peu plus dans d'autopromos, promo ce pas le, le but. Donc oui, en ouais. effet, on, on vend des solutions qui répondent à ces besoins-là. C'est pour ça qu'on connaît aussi bien le sujet. On est aussi totalement convaincu que nos deux solutions sont les meilleures. Euh, ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais euh, on vous laisse nos coordonnées. Venez vers nous, euh, vers nos équipes, celle-ci, chez GoCardless, euh, directement vers moi, via LinkedIn ou vers Boris, euh, pour qu pour qu'on vous réponde vraiment euh, euh, par rapport à tout ça. Je vais enchaîner. Je crois qu'il y avait une autre question arrivée. Oui, il y en a une dans le chat aussi qui est, qui est apparue de Patricia. Le client peut annuler son prélèvement pendant combien de temps Très bonne question. Euh, tout à l'heure, alors ça fait une bonne transition parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de l'EPC, l'European Payment Council. Aujourd'hui, il est relativement euh, alors, simple, je dire, de mettre en place un mandat de prélèvement. On n'a plus de papier à signer, imprimer, renvoyer. Chacun renvoie à sa banque, etc. On peut le faire de manière dématérialisée. Euh, et donc, pour protéger les payeurs, finalement, les clients finaux, le PC a mis en place une règle de protection qui permet à n'importe quel client de contester un prélèvement pendant 8 semaines après la date de prélèvement. Et ça, c'est une loi européenne, vous pouvez le faire avec votre prélèvement d'EDF ou autre, peu importe, euh, mais c'est la loi qui, qui l'autorise. Donc, techniquement parlant, un client peut euh, annuler son prélèvement jusqu'à huit semaines après la date de prélèvement. En revanche, je vais tempérer cet argument. Chez GoCardless, ça représente 0,2% moins de 0,2% de tous nos volumes traités. Et généralement, lorsqu'on a, donc c'est ce qu'on appelle une contestation finalement, un rejet de prélèvement, euh, lorsqu'on arrive à ce type de situation, il y a deux problématiques principales. La première, c'est qu'il y a une erreur sur la facture, vous deviez le prélever de, je sais pas, 1500 euros, et finalement vous avez prélevé votre client de 15 000 euros, il a un peu paniqué, il a fait euh, contestation directement. Dans ces cas-là, c'est pas très grave, vous allez retrouver votre montant, vous pouvoir remettre tout ça en place et revenir sur le droit chemin sans aucun problème. Le deuxième, c'est généralement qu'on a un... un je dirais, un conflit commercial ou un litige avec son client sur le fait qu'il n'est pas d'accord avec la prestation qui a été délivrée, etc. Mais je tiens vraiment à tempérer cet argument parce que c'est possible dans la loi, en revanche, c'est extrêmement minoritaire. Et dans les secteurs d'activité, typiquement, sur du B2B, on a un taux de contestation qui est beaucoup, beaucoup moins important que sur du B2C, que sur une salle de sport qui aurait une politique un petit peu agressive en janvier, une politique commerciale un peu agressive en janvier, ce genre de choses, je vais également en profiter pour répondre à la question euh, par rapport à... à... C'est U qui pose cette question. GoCardless est-il oui. uniquement valable euh, en cas de facturation récurrente ou aussi sur, efficace sur des, des, des factures non récurrentes euh, Je vais me permettre d'y répondre tout simplement oui. parce que chez celle-ci, au tout début de notre partenariat avec GoCardless, on a fait cette erreur de, de dire à nos clients et à nos prospects, on a une solution pour euh, notre facturation récurrente. Voilà, chez celle-ci, on propose une solution pour créer la facture. Enfin, on vous a proposé une solution pour, pour les paiements récurrents. Et en fait, on s'est rendu compte très, très rapidement et aussi parce que nos clients l'utilisaient qu'en facture simple, une seule fois, c'est extrêmement efficace. Vu que c'est simple à mettre en place et que ça se fait en un clic, en fait, on peut proposer cette éventualité, ce, ce, ce, ce panel d'éventualités, à nos clients. Et en fait, ils l'utilisent. Ils utilisent le, le, le, le prélèvement, et donc c'est extrêmement efficace aussi pour les factures simples. Alors, je ne sais pas si tu as des statistiques ou tu as peut-être plus d'informations, toi, euh, Boris. Mais nous, en tout cas, moi, je peux témoigner que nos clients l'utilisent aussi pour les factures simples et que ça fonctionne très très bien. Oui, bien sûr. Euh, alors, j'ai pas de statistiques dessus, mais effectivement, c'est quelque chose euh, qui est tout à fait faisable avec GoCardless. Il y a deux, trois points. Effectivement, Amazon ne vous proposera jamais d'acheter une super télé gigantesque, écran plat à 5000 euros. Vous l'envoyez euh, et en vous faisant payer par prélèvement, ça, je vous le garantis. En revanche, on a beaucoup de nos clients, la majorité de, de, de, de nos clients font bien évidemment du récurrent, que ce soit de l'abonnement ou autre. Euh, un de nos clients historiques en France, un grossiste en pneus, par exemple. Ils vendent des pneus à des garages, qui vont en commander toutes les semaines, tous les mois, tous les six mois, tous les deux ans, peu importe. Euh, donc, il y a de la récurrence, mais il y a aussi du ponctuel. Vous pouvez tout à fait facturer des prestations euh, ponctuelles. Je, prendre un exemple tout bête, mais vous avez des frais d'installation avant de faire partir sur un abonnement, bah, ces frais d'installation, vous pouvez tout à fait les faire euh, via GoCardless. Vous avez euh, une prestation récurrente, des frais supplémentaires qui sont liés à une autre prestation qui sera purement ponctuelle, bah, vous pouvez tout à fait les prendre via GoCardless. Je, je continue sur la présentation, on a, on a un peu dépassé le, le temps que je vous avais demandé ouais. de nous, nous consacrer. Euh, cette dernière slide, en fait, elle était euh, pour dire, ok, comme je vous le disais tout à l'heure, là on parle de facturation euh, et de paiement, c'est le cœur de, de, de ce qu'on veut aujourd'hui vous montrer, mais il existe plein d'autres outils qui vont faciliter la vie et, et qui vont euh, digitaliser votre, euh, votre entreprise. Donc on a voulu vous en lister quelques-uns, c'est nos outils favoris, nos partenaires, ceux qu'on aime bien mettre en avant et ceux qu'on utilise nous-mêmes. Évidemment euh, on a mis celle-ci et Gocardless euh, par rapport au CRM facturation et le paiement. Euh, mais on a été plus loin, par exemple, on a cité, je vais faire assez vite, hein, je vous rassure, on a cité Xenia euh, par rapport au, au, au chat live, euh, une solution pour faire du support très efficace qu'on utilise nous en interne chez celle-ci, qui est vraiment très très bien. Et Ringover pour la téléphonie aussi, qui est intégré à notre CRM, donc qui fonctionne très bien. Gmail que tout le monde connaît, c'est une évidence euh, à, à utiliser. Euh, ensuite, on va partir sur la trésorerie. On a Agicap euh, qui est un outil euh, vraiment top de, de trésorerie euh, qui vous permet en fait de récupérer la data euh, que vous avez dans votre CRM, dans votre outil de facturation, et de l'amener dans un tableau de bord pour avoir un prévisualiser en fait, votre trésorerie, savoir où vous en êtes à l'instant T et savoir où vous en, est, vous en serez dans, dans, dans trois semaines et pouvoir comme ça prendre des bonnes décisions au bon moment. Euh, on a également Moment avec qui on aime beaucoup travailler, euh, qui vous permet en fait de faire de l'assurance à la facture, euh, qui vous permet en fait de, de à date échéance de votre facture, de vous payer. Euh, un pourcentage du montant de votre facture, que vous garderez toujours. Et ensuite, ils vont essayer d'aller chercher la, le, le reste pour vous le donner. Euh, ActiveCampaign, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est pour faire des, des campagnes marketing. C'est euh, très intuitif, c'est vraiment un outil assez génial que je conseille à tout le monde, il faut vraiment l'utiliser. Euh, Slack, en termes de, de, de communication interne, c'est génial aussi. Livestorm c'est l'outil avec lequel on fait le webinaire aujourd'hui. Et je vais rajouter, parce que Boris en a parlé tout à l'heure, et que nous, on l'a en interne, Pfit. Euh, c'est une solution que quasiment tout le monde connaît maintenant qui est vraiment top donc euh, ça, ça fait partie des solutions qu'il faut utiliser, j'ai fait très vite donc venez vers moi si vous avez des questions par rapport à toutes ces solutions ou par rapport à la digitalisation en général euh, si vous voulez qu'on en discute, je le ferai avec plaisir euh, j'adore en parler comme vous pouvez le voir donc euh, on, pourra, on pourra tout à fait euh, euh, en parler tous ensemble je refais un, un petit piqûre de rappel venez vers nous, euh, vers GoCardless posez -leur leurs questions, demandez des démonstrations euh, vers celle-ci aussi utilisez, testez, faites un peu comme nos amis anglais, n'ayez pas peur de tester les solutions. <rire> vous avez des comptes gratuits dans plein de solutions, c'est le cas également chez nous. Euh, vous allez pouvoir vous mettre la main dessus, regarder si ça convient euh, à votre utilisation et surtout, on a des conseillers, des experts qui peuvent vous accompagner, euh, qui peuvent vous montrer comment ça marche. En, en cinq minutes, on vous montre un peu comment ça marche le, le, le prélèvement, comme on vous le disait, c'est très simple. Euh, et, et ensuite, vous ne pourrez plus vous en passer. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter par rapport à tout ça, Boris, je vais regarder quand même si on n'a pas des questions arrivées. Oui, on, on a eu quelques questions. Il y en a une euh, de Christelle sur le coût de GoCardless via celle-ci. Pour y répondre, celle-ci a forcément un coût, GoCardless a forcément un coût, mais l'intégration des deux a déjà été faite par nos équipes, euh, qui a été très bien développée par l'équipe de celle euh, appuyée par GoCardless. Donc, le fait d'avoir l'intégration de GoCardless dans celle-ci ne coûte rien finalement. Cette, cette application est dispo. Euh, à votre disposition sans aucun, sans aucun surcoût. Il y a une autre question qui s'adresse euh, du coup à GoCardless euh, de Régis. On pourra en reparler. Euh, N'hésitez pas à contacter Bonjour puisque euh, puisqu'on est disponible sur pas mal de zones. Euh, et pour la Suisse, du coup, les CHF, il faut qu'on en reparle ensemble euh, parce que c'est un cas un petit peu particulier chez nous. J'ai également une question de Hugues qui nous repose une autre question. Celle-ci se définit comme un outil de comptabilité simplifié. Quelles en sont les, les, les limites eh ben, On rentre typiquement dans ce que je vous disais. Nous, on peut vous créer un compte test pour que vous veniez tester et puis voir justement les limites de notre outil. Euh, on a l'habitude de dire qu'on fait de la comptabilité niveau 1. Ce n'est plus vraiment le cas. On va vraiment loin maintenant en termes de comptabilité. Surtout, on automatise un maximum. Ça veut dire qu'on ne va pas vous demander d'être comptable pour utiliser... Euh, la comptabilité dans celle-ci. C'est hyper important, c'est pas forcément connu de tout le monde, on se dit, oh là, un outil comptable, euh, moi c'est mon expert comptable qui l'a. Non, vous pouvez déjà, euh, en fait, l'idée avec celle-ci, c'est de se dire que vu qu'on automatise votre votre euh, comptabilité et votre expert comptable aura moins de travail derrière donc en fait vous allez gagner de l'argent, économiser de l'argent par rapport à votre expert comptable euh, ça a été vraiment un point d'évolution énorme chez celle-ci ces dernières années donc euh, il faut le tester euh, je vous invite à, à demander un compte test chez nous pour qu'on puisse euh, vous puissiez un petit peu mettre les mains dedans ou alors si vous le souhaitez je peux également revenir vers vous rapidement euh, avec un expert pour qu'il vous fasse une démonstration Enfin comme vous le voyez tout est possible par rapport à nos solutions on, est, euh, on a envie d'échanger avec vous donc on est hyper ouvert au format au contenu, vous nous dites comment vous voulez qu'on vous contacte par mail, par téléphone, ce qui est le moins intrusif pour vous, ça ne nous pose aucun problème. Euh, je finirai également par dire que de toute façon, toutes les questions que vous avez posées là, nous, on va les récupérer derrière, donc on pourra vous répondre si on n'a pas répondu à tout. Euh, on est déjà quasiment à 50 minutes, on a, on a explosé notre, notre temps d'antenne. Euh, donc on va répondre vraiment à vos questions, on revient vers vous par mail. Vous allez avoir également la possibilité de récupérer la présentation, euh, la très belle présentation que nous a fait Naomi euh, pour ce webinar. Le replay sera disponible dès qu'on a fini. Euh, euh, donc voilà, n'hésitez pas, à, pas à, à, à le voir. Euh, on, on, de toute façon, on recommande vers vous très rapidement euh, ensemble avec GoCardless. Et puis encore une ouais. fois, on est très ouvert à, à discuter avec vous. Et euh, voilà, c'était encore une fois un, un, un plaisir de présenter, de présenter un webinaire avec toi, Boris. Plaisir partagé. Merci beaucoup, merci à tous. Et puis n'hésitez surtout pas à contacter, alors, contacte bonjour@ bonjour.gocardless.com si vous voulez aller un petit peu plus loin dans les discussions. Merci à tous. Merci à tous, excellente journée.